Les enfants venus en consultation au CHU de Rouen ce mercredi 4 mai 2022 ont eu l'agréable surprise de rencontrer des héros venus d'une galaxie lointaine, très très lointaine. Kylo Anakin, Rey, Ayala Secura, Dark Vador et une dizaine d'autres personnages de la saga Star Wars ont atterri en pédiatrie, remplir une mission bien précise, transmettre sourire et joie aux enfants du CHU à travers leurs patients. Et aussi, c'est la joie des enfants. Nous, personnellement, nous sommes déjà des grands enfants. À travers nos costumes, on s'amuse entre nous, etc. On prend du plaisir avec les enfants à venir les voir et aussi faire de l'animation. Euh, voilà notre motivation, c'est le bonheur de tous, le partage de notre passion Star Wars avec les autres et pas seulement entre nous. Au programme notamment, concours de dessin, fabrication de droïdes à la maison des enfants et déambulation dans les secteurs de consultation. Coucou Bon alors tiens, un petit cadeau. Merci. Ces passionnés, collectionneurs et cosplayeurs de la saga, ont monté des partenariats avec les magasins King Joy et Pickwick Toys et ont ainsi récolté plus de 200 jouets d'une valeur de 5000 euros ainsi qu'un chèque de 600 euros au bénéfice des enfants et des adolescents suivis au CHU. La distribution de jouets dans les secteurs d'hospitalisation sera quant à elle assurée par les soignants, côté obscur du Covid oblige. Mais ce n'est que partie remise, car l'officier impérial projette de réitérer cette opération spéciale lors de la prochaine journée mondiale Star Wars. Donc, euh, le jeu de mots May the Force be with you vient du 4 mai 1979 à la, ré... à la réélection de Margaret Thatcher en tant que Premier ministre, où le... quelqu'un lui avait dit May the Force be with you, mais en, en attendant le 4 mai, et cette phrase était reprise afin de faire la phrase Star Wars, May the force be with you, avec force, la force, le pouvoir des Jedi. Que la force soit avec Star Wars Normandie, ainsi que toutes les autres associations qui œuvrent pour le bien-être des enfants, qui sait peut-être, futur Jedi